Oh non, oh non c'est nul. Non c'est pitoyable. Bon, il faut que j'appelle Ali. Bonjour Aline. Bonjour Géry. Tu as deux minutes Ouais. Bon, écoute, j'ai une nouvelle galère quand j'ai fait ma dernière présentation. Je trouve que je bafouille trop, je bégaye même parfois. Mmh. Tu peux m'aider, s'il te plaît Alors, écoute, si tu bafouilles, c'est sans doute que tu manques un peu de confiance en toi dans le cadre de la prise de parole en public. Mais aussi, c'est peut être parce que tu veux aller trop vite et tu veux trop en dire. Alors là, je te donne quatre conseils. D'abord, une idée à la fois. Ne cherche pas à en dire trop. Et puis ensuite, si c'est une idée à la fois, concentre-toi sur tes idées fortes, tes mots-clés. Euh, fais des phrases plus courtes et surtout, entre les phrases, prends le temps de respirer. Si c'est une question de manque de confiance, c'est peut-être aussi parce que tu es surpris lorsque tu entends tout à coup ta voix. Entendre sa voix résonner, ça perturbe, donc ça peut valoir le coup de s'exercer à s'écouter. Je te donne un petit truc. Quand tu t'exerces chez toi à ta prise de parole, tu mets ta main sur la poitrine et tu dis simplement je parle, je parle, je parle et tu écoutes. Qu'est-ce qui se passe Ah oui, ça marche. Eh oui ah oui En fait, ah tu oui. vas voir, tu vas prendre l'habitude d'entendre ta voix, tu vas avoir moins de stress lié au fait de t'entendre et tu vas te poser dans une écoute bienveillante de ta voix. Et du coup, tu vas moins bafouiller. Merci Aline. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt.